Ah non. Ah, what non, pourquoi ça fait ça Shit. Non, pas ça. Ça commence déjà à avec... bugger. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on fait un bateau Fantasy Sci-Fi. On va commencer par ajouter un cube. I guess. Je dans Edit Mode. Sélectionner les faces. Euh, je vais faire Extrude. Par ici, comme ça. Z pour monter. OK. Extrude. et Z. On, On va beaucoup. passons sur Y. On va mettre comme ça. On prend cette face-là. On va faire... On va revenir comme ceci là on va réagrandir mm, mm, mm, mm. Okay. Et hein. enregistré parce que ça commence déjà à bugger je suis dans le projet d'origine donc il toute notre ville en 3D qui est là je les ai juste tous cachés donc c'est pour ça que ça bug un poquito. Et ensuite, je vais rajouter un cylindre. Pour faire un mât, pensez-vous Que nenni J'ai dit un bateau fantasy sci-fi. Il faut que ça soit un petit comme ça. Ok, ta bédette. Euh, scale comme ça. Encore un petit peu. Ok, et là on va commencer à ressortir. Nice. Yes. Oh. What? Non, pourquoi ça fait ça? Shit. Mm. Je vais le recommencer, je vais le recommencer parce que. Ah, oh, come on. Lag is real. Please, come on, come on. Maintenant ça va devenir tellement compliqué rajouter des choses dans ce projet, ça va laguer comme ça à chaque fois. Que... Ok donc... ok et là on fait delete faces ok nice ok puis ça est ce que je les enlève ok on supprime les faces donc on a ça comme ça very Very cool ok là on va rajouter un petit peu de détails ici et on va faire ça comme ça tu quelque chose de bizarre Mais non ça passe ok Pour le bateau a un petit peu de relief comme ça. Oui, Tac. Ok. Ici, on va aller leur mettre des textures. Donc, lui, ça va être. Oh, évidemment, évidemment, évidemment. évidemment. Ah. Pas si mal ici. Ah, oh, mais c'est pas si mal. De toute façon, ça fait 20 minutes, donc je pense que ça va être beau comme ça. Ok, et lui, ça va être. Waouh bon, bon, donc ça, ça marche pas. Non, c'est pas ça que je voulais faire, mais. Oh Ça va être ça qui va être ça. Ok, passé maintenant, puis là on va rajouter un hein, truc comme ça. Ça ressort un peu trop. Non J'ai beaucoup de temps à déchirer le bug. Je oh, j'ai fait des trucs bizarres, j'ai fait des trucs bizarres. Euh... Bon, bah ça va être ça. trucs. j'ai des trucs, trucs... Okay. trucs bizarres, biz biz un petit peu. Ici on va faire un plus, on va mettre une texture, fine, extrude, scale un petit peu, et là on va les prendre avec ça, plus et on va mettre une lumière, on va mettre les lumières de ici. On va mettre ces deux là, c'est de là, de trois tac, un de trois. 1, 2, 3, sachant que les roues vont tourner dans l'eau. Okay, évidemment, donc ça va faire un motif un peu particulier vu qu'il a changé. Sign, ok. On va faire sign et c'est fini. Bon, il ne me reste plus qu'à l'intégrer sur notre planète. Alors on va. Alors, on va traiter sur ça. Euh, faut... On mettre en 4. On avoir un peu plus de Rendu Bon, petit débrief. Donc, euh, je suis quand même satisfait du rendu. Euh, je trouve le bateau peut-être un peu euh, carré. Ça se voit qu'il a été euh, modelé à partir de formes géométriques de base. Mais encore une fois, c'était seulement à 30 minutes. Donc, euh, il y aurait peut-être du peaufinage à faire. Sinon, sinon, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous invite encore une fois à me suivre sur les réseaux sociaux. Et je ne sais pas ce que je vais faire dans le prochain épisode, mais je sais que ça sera très nice, donc à samedi prochain <musique>